Salut, c'est Maillard. Certains d'entre vous le savent déjà, j'aime tout ce qui touche à la créativité, que ce soit la narration, le jeu de rôle ou encore la peinture sur figurine. D'ailleurs, chaque semaine en live, on prend un début de soirée pour parler autour de moments chill avec des sujets tels que l'actualité ou encore vos projets ou nos projets, ce qui se passe sur la chaîne, ce qui se passe sur YouTube. Bref, ce sont des moments de partage et d'échange vraiment, vraiment sympas. Aujourd'hui, j'ai mis en place un nouveau setup d'émission de peinture à partir d'aérographe. C'est un appareil un peu pointu qui permet des effets très différents et très diversifiés. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui pour la première fois de l'histoire hein, de cette chaîne live. Je vous donne rendez-vous donc autour de 19h30. On va voir ce que ça donne. Si ça se trouve, je vais juste bider, mais euh, j'espère pas, j'ai travaillé dur pour ça et on va travailler sur la figurine de euh, Dioni, hein, donc C'est une sorte de démon japonais, donc ça va être un peu ambiance. Dark Souls, ça n'a rien à voir avec Dead by Daylight, bien sûr, pour les aficionados qui connaissent Dead by Daylight. C'est plus un jeu de société tiré de euh, Rising Suns. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure, 19h30. À tout à l'heure. Yes. Matou C'est un truc invisible. Le respect Ah Ghostface oh. Ah, c'est où les moteurs Ah oui, il y en a là. <rire> aïe Aïe aïe aïe Aïe Il y a pas ruine. D'abord on plus... Enfin je sais pas si il est derrière moi en fait. Par contre tu vas pouvoir t'amuser avec le totem, ah, tu vas pouvoir... Per... Il y a quelqu'un qui a la paire de Nancy ou c'est la perte de Pyramid Head qu'on va là-bas Le moteur en jaune. Euh, c'est pas moi, c'est Maillard, je sais pas ce qu'il a mis. Non c'est pas moi, c'est... Euh... alors, c'est la perque de Pyramid Head. Ouais. Il est sur quelqu'un Bah je sais pas où il est. Je euh... sais pas non plus. Bah, j'ai perdu. Il y a plus d'une <rire> terreur en fait. Est-ce qu'il s'est perdu lui aussi un peu Peut-être qu'il compte le gène on sait pas hein. charco, <rire> charco D'accord, on peut retourner, c'est bon. Oh non non. Ah <rire> Bah il fait perdu du coup. Bah moi aussi j'ai eu peur hein. Euh, ouais mais du coup, t'es en chase là je sais pas où il est. Oui, il est derrière moi. Ben oui, ah. Mais oui, mais il y a plus de. Ok, c'est bon. Il y avait plus de rayons de terreur en fait. Tout se passe bien. Hein. Il met un peu la pression, hein. ça peut tout se retourner d'un seul coup. Hein. T'en es à combien un... coin. Ah, bah ben voilà. Ok, je suis au. niveau. Je suis, sur... ah. suis re-TP. <rire> bon. Marge de l'ombre récupère. qui chance, ils vont te faire. Ah Allez, allez, allez. Bien, ça, hein. Ok, il est parti dans mon dos, je crois qu'il va vers la ch. Je crois que la chaque est par là. Allez, allez. Non, m'a tout <rit> M'a m'a ça, m'a m'a tout oh, ça M'a m'a m'a tout Laissez me mater, laissez me mater <rit> Aïe, aïe, aïe, il me mate tout maté. Arrête, arrête Attention euh, bâtiment principal, je suis désolé, je savais pas que vous étiez là. Attention. T'inquiète. Je l'ai révélé. Non, pas t'inquiète J'arrive. Je pense qu'il m'a qu déjà bien sorti là. Ok. J'arrive. Oh, une citrouille. J'arrive. Oh putain, je vais du bon côté. Oh, merde. j'arrive. Oh Mais qu'est-ce que t'as fait quest euh, de la merde. Très <rire> calme. Qu'est-ce que t'as fait <rire> Alors, concrètement, Là, il a je jouais avec le bouton de ma souris en fait, tout simplement. Est-ce que ah tu bah es bravo, content ça, du coup Ça a raté les <rire> ça joue avec les boutons de souris. Alors, les on ils avaient tous raté la dernière fois. Oh non ah, Allez. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, je sais pas où il est, je sais pas où il est Deux moteurs, ah. euh, de crochets. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Bah tu te montres. Allez deux fois. Oh ouais, Mitler, ouais, tu. vois. Bah J'ai fait le con, je suis. Non. Mais où est-ce qu'elle est pas là Oui, mais tu te, te caches. Oh. Bah, elle a... <rire> est là. Mais c'est quoi Il ces le joue pas trop zones. mal, hein Il le joue pas trop mal. Il le joue malin. Hein il le joue pas. Euh... Il le joue pas mal. Voilà. Yes. Par contre, j'ai vraiment des gros problèmes de TP. Il est dans le bâtiment principal. Ok. Ouais, le bâtiment, normal. Il, va dans, il est dans votre direction. Les trois, vous êtes tous trois au même endroit. Ouais, il vient de se passer en fufu les gars. Ok. Je sais pas s'il va me mater le QQ. J'ai vu charcot là-bas. Ok, t'étais là. Je sais pas où il est, hein, tu vois. J'ai pas à Oh, bien sûr. Évidemment, il est sur quelqu'un là ah, Je sais pas. J'aimerais bien tester une partie avec tous les quatre des percs de bénédiction. Ok, il, il est sur la colline. Il est sur vous Il va vers le bâtiment principal. Okay, je vais mettre un coup y sur y le, le moteur là-bas pour euh, qu'on puisse le repérer. J'ai pas la perc moi de bénédiction ouais. malheureusement. Ah, okay. Pas non plus. ok, Hop, ok. Voilà. S'il arrive, je te lâche et tu cours. Non, j'ai pas le mal. Ma Mais parce, pas que que as... parce que vous avez pas le nouveau perso Eh oui. Ok. On va casser un peu les par exemple. Oui. Je suis en train sur le moteur de Ravé, tout ça. Je suis à la chaque. <rire> oh, ok. Non, non, ah tu bouges, tu bouges. J'adore la surprise que. Mais Clara euh... est en danger de. Ah non, moi, de décès. Non mais j'ai mais, mais ce sûr oh, il. Ah oh, t'en as killé. It's a surprise Oh la palette La palette qui sera... Ah yes Récupéré. Oh, je l'ai tombé mais c'est pas grave. Ok, bah ouais t'es en. On te cachait Ouais, tu te caches, tu viens à la chaque ou quoi, mais.. Je t'ai sauvé, Vitler a... Non non non <rire> mais c'est ce qu'il fallait faire, donc Attends, sur... tu as géré. Est-ce qu'il va venir vers moi? Il vient vers moi. Je Et suis à chaque, je suis à ta gauche. Te oh, okay. La cachette nulle. La cachette nulle. Il a tapé le moteur. Si vous venez là, il y a de quoi vous soigner. Hein. À chaque. Et euh, il va de Attends. Venir. Attends, je suis oh, là. Non, char, oh, char, char, char. oh, okay. la bonne idée de... ouais, il a, le oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, non. Ok. Je suis dans okay. Le Ah, mais t'es pas bien en fait. On va au chac Ah, bah ben voilà. Je suis sur ah, ben. euh, Ils sont à la chac. Charco. Charco, tu viens de moi Ouais, chac. <rire> pour soigner. Mais qu'est-ce que c'était que ça encore voilà. On là, peut, on, on peut, de... on peut. En vrai, on peut là. Mais c'est gérable. Ouais, largement. Faut juste que Mithlar se cache. Bah tu peux te soigner là. Il est pas mal non, son skin, mais... il est vénère son skin je trouve. Ouais, c'est un des premiers qu'il a eu, il est vachement cool. Ok. Non mais moi, sinon moi me cacher ça me ressemble pas en fait. <rire> il s'est mis en fufu. Il a mis l'anti-moustique sur 6 crochets, c'est rigolo. Là j'ai le... Euh... Il est où Je sais pas. J'avais le matou il y a deux secondes donc à mon avis il doit pas être très loin. Ah non mais ça c'est sûr qu'il est pas loin la porte elle la loison. ah matou matou matou sur moi euh... OK il est en haut Je le déspec OK Allez cours elle, okay. Est court. elle est où la porte Allez Philadienne par, par là tout droit Philadienne indienne, -indienne. Euh... tout droit tout droit Na na na na na na C'est <laughs>